Alors, les nombres relatifs pour ne pas s'y perdre. Ici, on va voir des additions, des soustractions et puis en écriture simplifiée. Et à chaque fois, on va utiliser une manière de voir un peu différente qui est plus propice à telle ou telle euh, opération. Par exemple, pour les additions, c'est assez pratique de s'y repérer en fonction de gagner et perdre. Par exemple, je gagne un euro. Et j'en perds 3. Au final, j'en ai perdu 2. J'en gagne un, j'en gagne encore 5. Au final, j'en gagne 6. Ou plus 6. C'est le même nombre. J'en gagne 5, j'en perds 4, j'en ai gagné 1. J'en gagne 2, j'en perds 3. J'en ai perdu 1. J'en perds 4, j'en regagne 1. Au final, j'en ai perdu 3. J'en gagne 4. Pardon, j'en perds 4 et j'en perds encore 1. J'en perds 5. Les différences. Alors, différence, il faut déjà se rendre compte que ce signe de soustraction-là, c'est le même, mais pourtant, quand on fait 8 moins 1, c'est qu'on part de 8 et qu'on enlève 1. Donc, on obtient 7. En fait, suivant les cas, ce signe moins, je vais l'interpréter comme j'enlève quelque chose, ou bien, comme ici, la différence entre 6 et et 8 ben, La différence entre 6 et 8, c'est 2. Et ici, dans ces soustractions, c'est justement cette différence qu'on va utiliser. Là, par exemple, je regarde la différence entre plus 1 et moins 3. Le plus 1, il est ici, le moins 3, il est là. Quelle est la différence eh ben, De 1 jusqu'à moins 3, il y a plus 4, ou 4 Ici, la différence entre plus 1 et plus 5, plus 1, plus 5. La différence entre plus 1 et plus 5, c'est que le 1 est 4 en dessous du 5. La différence entre 5 et moins 4, entre 5 et moins 4. La différence entre 5 et moins 4, c'est que le 5 est 9 au-dessus de 4. 5 d'abord ici et ensuite 4. La différence entre 2 et moins 3. 2 est ici, moins 3 ici. 2 est 5 au-dessus de moins 3. La différence entre moins 4 et plus 1. Moins 4 et plus 1. Moins 4 est 5 en-dessous de 1. La différence entre moins 4 et moins 1. Moins 4 qui est là, moins 1 qui est ici. Moins 4 est 3 en dessous de moins 1. En écriture simplifiée, je vais encore utiliser une autre manière de concevoir les choses. Je suis au premier et je descends de 7. Je suis au moins 1 et je monte de 5. Donc soit une soustraction, je descends, une addition, je monte. Je suis au premier. Et je descends de 7, je vais arriver au moins 6. Je suis au moins 1 et je monte de 5. Il faut déjà 1 ici et encore 4. Je suis au moins 4 et je monte de 1. Moins 4, je monte. J'arrive au moins 3. Je suis au huitième, je descends de 3. Je suis au moins 3 et je descends. Je suis au moins 3, je descends de 2. Je suis au moins 5 et je monte de 5. J'arrive pile à 0. J'ai remis quelques calculs ici, on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc je vais reprendre comme la manière de faire donner au départ. Je gagne 1, puis 3. En tout, j'ai gagné 4. Je gagne 1, je perds 5. En tout, j'ai perdu 4. Je gagne 5, puis 4, je gagne 9. Je gagne 2, puis 3. En tout, j'ai gagné 5. Je perds 4 et encore 1. Et en tout, j'ai perdu 5. Je perds 4, puis je regagne 1. En tout, j'ai perdu 3. Pourquoi j'ai mis ces opérations Parce que regardez en haut, j'ai obtenu exactement les mêmes opérations qu'en haut. Or, ce n'est pas les mêmes calculs. Plus précisément, ici, la première colonne, c'est la même. Mais là, on n'avait que des différences. Là, on n'a que des additions. Et puis, ici, j'avais moins 3, j'ai plus 3. J'avais plus 5, j'ai moins 5. Quand j'ai un nombre négatif, ici, j'ai un positif. Quand j'ai un nombre positif, j'ai un nombre négatif. Un rouge, un bleu. Un rouge, un bleu. Un bleu, un rouge. Un rouge, un bleu. Et je constate que j'ai le même résultat. Donc ça, ça correspond à une autre manière de faire encore pour calculer les différences. On dit soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc c'est une autre manière encore de calculer des différences. Dernière petite chose, je peux être un peu troublé par le fait que ici, je pars de 1, j'enlève quelque chose et je me retrouve à 4, qui est plus grand que 1. C'est bizarre, j'enlève quelque chose et j'obtiens un résultat supérieur à celui du début. Mais là aussi, c'est parce qu'en fait, on est mal habitué. On est habitué à quand je j'enlève, je, je, quand je mets ce signe moins, souvent dans ma tête, ça s'associe, j'enlève quelque chose et du coup, je vais obtenir moins. Sauf que si je vois ce signe moins comme étant la différence entre ces deux nombres, donc ici entre 1 et moins 3, entre 1 et moins 3, bien la différence, c'est de 1 à 0, il y a 1. Et puis après, de 0 à moins 3, il y a 3. Donc en tout, il y a bien 4, qui est effectivement supérieur à 1. Et ce qu'on peut expliquer d'une autre manière encore, avec mon gagner et perdre du début, soustraire une dette, supprimer une dette, supprimer 3 euros de dette, ben c'est comme si je gagnais 3 euros en plus et que donc je me retrouve avec 1 plus 3 qui donne bien 4.